Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble et on va répondre à cette question de comment vendre un appartement Airbnb. Et oui, puisque bah, vous le savez, on peut vendre son appartement classique hein, avec du locatif. Donc, euh, on va tout simplement s'adresser eh bien soit à des investisseurs immobiliers, soit peut-être eh des futurs acquéreurs, des primo-accédants qui veulent acheter un appartement. Mais quand on vend l'appartement avec l'exploitation, parce que pour le coup on parle vraiment d'exploitation Airbnb, donc du coup du chiffre d'affaires, et eh bien comment on vend cet appartement Est-ce qu'on le vend de la même manière Ou est-ce qu'au contraire on le vend eh bien, avec le chiffre d'affaires, avec l'activité Et si oui, et eh bien à quel prix Et comment ça se valorise tout ça Ce que je te propose, eh c'est qu'on voit tout ça, on décortique tout ça tout simplement dans cette vidéo, mais juste avant je vais te balancer comme d'habitude le fameux... Générique Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, eh bien à t'abonner à cette chaîne YouTube, de découvrir un bouton « s'abonner » tout en bas. Tu appuies sur le petit bouton, tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras des notifications à raison à peu près de deux fois par semaine. Une petite notification qui va t'indiquer que je viens de publier une nouvelle vidéo sur l'immobilier, tout ce qui est lié à l'investissement locatif, mais également au business, à l'entrepreneuriat et notamment eh bien à la sous-location et la conciergerie d'appartement. Deux moyens aujourd'hui qui vont te permettre de plutôt aussi te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans apport et de manière rapide avec des résultats rapides. Si c'est quelque chose que tu ne connais pas, eh bien je t'invite tout, tout de suite à découvrir dans la partie description, je t'ai préparé. Deux formations où je t'explique tout de A à Z et ces deux formations qui sont totalement gratuites. Tu récupères ça dans la partie description. Donc aujourd'hui justement, eh bien, on va voir et on va parler d'un business Airbnb. Donc peut-être eh bien une sous-location, peut-être un investissement locatif. Mais on va plutôt cette fois-ci dans cette vidéo s'attarder au contraire. J'en avais déjà parlé sur la sous-location. J'avais fait déjà une vidéo par rapport à ça. Mais là, on va plutôt parler d'un appartement investissement locatif qui derrière eh bien a son exploitation. Alors bien évidemment. Un appartement classique, en meublé classique, et eh bien on va regarder le prix au mètre carré. Hein, donc les prix sont assez connus. Et bien évidemment, on va tout simplement et eh bien valoriser le bien. où généralement, un agent immobilier est capable de faire ça est capable de dire, bah voilà, tel appartement, euh, voilà, à peu près par rapport au mètre carré, vu qu'il est déjà meublé ou pas, peu importe, et eh bien, ça voit à peu près tant. Puisque, bah, en fait, on va considérer que la location meublée, bah, c'est effectivement le moyen de louer le, le logement, mais il pourrait très bien être loué en nu également, ça peut être aussi un primo-accédant, et donc, du coup, lui, il n'en a que faire, finalement, euh, de, de, la, de la des loyers qu'on peut réellement en tirer. Mais du coup... Quand on veut vendre également avec l'activité qu'il y a dedans, là, c'est autre chose. Et là, l'approche n'est plus du tout la même. Et du coup, même, j'ai envie de te dire, on va dire la cible n'est plus du tout la même. Là, on ne s'adresse plus du tout à des primo-accédants. On ne s'adresse plus du tout eh bien, à des investisseurs IMO euh, qui investissent dans, la, dans, dans des logements anciens, qui ont prévu de les rénover, voire aussi tous ceux qui font de l'achat-revente, euh, les, les, les, les marchands de biens. Là, on, on enlève tout ça. Et là, on va plutôt s'adresser à des gens qui cherchent une rentabilité immédiate, c'est-à-dire des personnes qui finalement, c'est comme s'ils achetaient, à mon sens, c'est comme s'ils achetaient une petite entreprise. C'est-à-dire qu'ils récupèrent un business déjà en place dans un appartement donc qui récupère les murs et le business c'est un peu comme s'ils si rachetaient une boulangerie et ils achetaient également les murs c'est un peu le même principe en fait c'est un peu la même chose et on est à peu près sur le même schéma donc là c'est plutôt une vente on va dire de fonds de commerce plus ou moins donc c'est pour ça qu'il faut bien là pour le coup le type de client sur lequel on va s'adresser n'est plus du tout le même donc les agents Simo, pourquoi pas, mais ça peut être aussi des, euh, comment dirais-je, des, euh, des personnes qui sont plus dans dans la vente d'un business. Euh, D'ailleurs, il faudra se poser la question de comment tu as fait le montage par rapport, et eh bien, à ta location courte durée. Est-ce que c'est en SCI Est-ce que tu l'as fait euh, peut-être à travers une société commerciale ou est-ce que c'est un nom propre Tout ça, bien entendu, faudra bien euh, entre guillemets valoriser. Est-ce que si c'est en société, etc. Bah, L'idée, c'est que tu revendes euh, les parts sociales de la, de, la, de la société et qui détient donc le fameux bien immobilier, euh, plutôt que de séparer bah, les deux choses. Autant revendre la totalité. Et du coup, bien évidemment, euh, bah, l'approche n'est pas la même. Et là, il y a plusieurs manières de procéder pour à peu près évaluer. Donc, bien évidemment, il y a le montant donc du foncier, donc euh, des murs euh, de ce qu'on va acheter. Bien évidemment, ça, ça en rentre. Mais il va falloir aussi ajouter la valeur du business puisque toi, en fait, tu vas revendre en même temps le business. Alors... Je veux quand même t'alerter sur certaines petites choses, notamment si tu fais du Airbnb ou du Booking, euh, il sera très important que tu revendes bien également le euh, le compte. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une cession du compte. Hein, donc, euh, tu, on, voilà, tu vas céder ton login et ton mot de passe de Booking, de Airbnb. Donc, c'est pour ça aussi que si c'est quelque chose que tu avais en tête, essaie de prévoir. Parce que si par exemple, sur ton compte Airbnb, il y avait plusieurs annonces, eh bien ça veut dire que tu pourras pas vendre également le compte et je te le dis par expérience puisque j'ai déjà fait des ventes euh, de, et des sessions par rapport à ce genre de choses, les acheteurs généralement ils y connaissent pas grand chose. Euh, pour eux, c'est assez naissant. Tu vois, ils veulent récupérer, bah, soit un complément de salaire, soit généralement c'est pas des. Ils ont un profil plus investisseur, mais dans le sens où ils veulent se créer du cash immédiatement. C'est-à-dire que plutôt que d'eux-mêmes créer euh, l'appartement, euh, lancer l'appliquer lancer le, le modèle d'exploitation, c'est sont généralement des personnes qui veulent aller très vite. Ils veulent tout de suite. En fait, le retour sur investissement, c'est-à-dire qu'ils payent, boum, ils ont le business qui tombe. Donc, bien évidemment, ils vont pas se tracasser à se dire, bah, je vais recréer un compte, je vais recréer les annonces, etc. Généralement. Eh bien, ils vont vouloir racheter le package, donc les annonces, que tout soit prêt en fait. Qu'en gros, euh, ils rachètent le, le business et demain, ils commencent à générer euh, des revenus et ça tombe sur leur compte bancaire. Donc ça, attention, ce que généralement, ce sont des personnes qui, qui veulent une solution vraiment clé en main. Euh, donc pense bien à ça. Il faut bien que les comptes euh, soient facilement transférables. C'est-à-dire que si tu as plusieurs annonces sur le compte, ça va être compliqué. Hein Quelqu'un qui va te racheter ça sans le compte... Ça peut être un blocage et moi je te le dis par expérience, ça m'est déjà arrivé, ça a été un vrai blocage. La personne n'a pas pu n'a pas voulu racheter parce que je ne voulais pas lâcher mon compte. Mon compte qui avait plus de plus de 1000 plus de mille commentaires, qui avait je crois une vingtaine d'annonces à l'époque dessus. Enfin tu vois, j'ai pas spécialement envie de m'en séparer, c'était voilà. Et du coup, bah finalement l'affaire s'est pas faite. Bon, est-ce que c'était bien pas bien J'en sais rien mais voilà, le fait est que ça déjà tu dois absolument faire attention. Bien évidemment, mais il ne faut pas non plus tomber dans, dans, comme je te disais juste avant, euh, dans l'excès, c'est-à-dire de se dire, ben bah voilà, j'ai fait un gros business, ça génère tant, etc. Parce que lui pourra aussi se dire qu'il est capable de te copier et de faire la même chose que toi. Euh, et en gros, alors certes, ça va peut-être lui prendre plus de temps. Donc c'est pour ça que le compte Airbnb, le compte Booking, à mon sens, joue une valeur assez importante. Parce que, bien évidemment, euh, tu vas vendre derrière eh bien la notation, les notations que tu as pu avoir. Si tu as un compte, par exemple, où tu as déjà 30 commentaires, 30 avis, euh, tu es peut-être déjà super host, euh, tu as peut-être déjà une très bonne notation sur ton compte Airbnb, Bah ça, forcément, ça va mettre du poids. Parce que ça, effectivement, ça lui, clairement, il va mettre du temps à le, à le faire ça. Donc, c'est ça qu'il va falloir valoriser surtout. Mais si après, c'est valoriser le fait que le logement, c'est, je sais pas, une romantique room, enfin, euh, une love room, tu sais, ou un, un autre de ces types d'appartements avec une expérience particulière, ou une décoration particulière, il peut très bien se dire, lui, que finalement, il a juste à te copier, il fait la même chose, il fait, et du coup, il va dévaloriser ça. Donc c'est pour ça, rappelle-toi bien, la vente également des comptes associés, donc je pense les, les plateformes, les différents comptes sur les plateformes, les OTA, a un rôle très important. L'idéal sera même d'avoir un site internet où il y a ton... Euh, ton annonce, une seule annonce par exemple, et que, en plus il y a des réservations qui tombent en direct sur le site internet, et là pour le coup ça peut se revendre encore plus cher parce que là tu vas revendre aussi le site internet, enfin le modèle économique on va dire. Mais ne tombe pas non plus dans l'excès. Pourquoi je te dis ça Parce que, euh, on le sait aussi, avec la crise du Covid, euh, les rentabilités n'étaient pas du tout les mêmes. Et du coup, ça a mis en lumière hein, que la loquance cote côte durée n'est pas quelque chose qui est tout le temps grandissant. C'est quelque chose qui peut faire des vagues. On peut descendre, remonter, descendre, remonter. Et généralement, quand on rachète une entreprise, on prend les trois derniers bilans et on regarde un petit peu ce qui s'est passé. Et là, très clairement, si tu te mets en revente de ton activité et que tu regardes les trois derniers bilans, malheureusement, euh, 2020 n'a pas été une année exceptionnelle. C'est très clair. 2021, un petit peu mieux, mais pas non plus parce qu'il y a eu des événements encore une fois. 2022, euh, donc une année, on va dire cohérente. 2019, une année stable, une année juste avant Covid. Donc, pas de souci. Mais tu comprends qu'on a traversé des moments un petit peu difficiles. Et du coup... Bah ça il va le prendre en compte. Et du coup, toi, tu ne seras pas en position de force. Donc, tu vois, la valorisation, c'est aussi euh, bah toi, ce que tu estimes, mais lui aussi ce qu'il estime. Donc, à mon sens, vendre un an de rentabilité en plus, donc je ne sais pas, par exemple, ton appartement fait euh, 500 euros de cash flow par mois euh, pendant un an, ça fait 6000 euros. Euh, bon, après, comme je te disais, il y aura les amortissements, il y aura les, les différents investissements, etc., qu'il faudra rajouter dans le calcul, euh, intégrer, je veux dire. Mais tu vois, euh, vendre ça peut-être 6 000, 7 000, 8 000 euros supplémentaires me paraît pas déconnant. Alors, certaines personnes te diront, mais fois 2, fois 3. Oui, mais euh, si on regarde les années précédentes, ça pas non Tu vois, il faut qu'il y ait aussi du recul par rapport à ton activité. quoi. Et encore une fois, et j'insiste là-dessus, ce qui va réellement mettre du poids, c'est qu'est-ce que tu vas apporter en plus Est-ce qu'il y aura les accès au compte Airbnb et au compte Booking Est-ce qu'il y aura le site web qui accompagnait ton... ton... Plus il y aura euh, de création, euh, comment dirais-je, intellectuelle autour de ton projet euh, plus derrière où je ne sais pas, tu as des partenariats euh, spécifiques peut-être avec des entreprises, tu as signé des accords ou des contrats avec telle ou telle entreprise euh, et du coup, tu as des euh, clients qui viennent régulièrement ton logement, ça oui, ça se valorise. Mais si effectivement, c'est juste valoriser le principe d'Airbnb, de l'appartement, de l'ameublement, la décoration, malheureusement, ça sera un peu insuffisant pour survaloriser ton logement. Donc oui, bien évidemment, comme je te le disais en amont, ça rentre dans le principe de la création d'entreprise, comme, si comme si tu revendais une entreprise, pas la création d'entreprise, comme si tu revendais une entreprise. Mais euh, là, on parle d'un business qui est un petit peu euh, qui est entre, à mi-chemin, on va dire, qui est à mi-chemin. Et euh, justement, ça va être à toi, si tu as dans ton optique de dire « je vais revendre également avec le business ». Ok, mais qu'est-ce que tu rajoutes en plus quoi, euh, par rapport à ça euh, Je t'en parle aussi assez librement parce que je connais une personne qui, euh, qui faisait de la sous-location qui avait créé une expérience, qui avait une très très bonne rentabilité, et le propriétaire a décidé de revendre le logement. Et du coup, eh bien s'est euh, inspiré de la sous-location, donc de ce qui se passait dans le logement, pour survaloriser son bien. Donc moi, à mon sens, c'est compliqué parce qu'il survalorise quelque chose qu'il n'a jamais fait. Donc, il ne peut pas répondre aux questions. Euh, il n'a que des suppositions sur le chiffre d'affaires qui peut être réalisé parce qu'il a été sur Airbnb, il a regardé un petit peu les locations, etc. Donc, il a essayé un petit peu d'imaginer. Mais honnêtement, il ne va pas réellement le vendre beaucoup plus cher. Hein. Il va peut-être aller gratter un billet de 5 000 ou peut-être euh, aller grand maximum 10 000 euros. Grand, grand mais encore et encore. Euh, mais ça va être difficile. Euh, parce que, encore une fois, il aura pas de... À part dire que le logement, il a été loué, machin, qu'il a vu sur Airbnb, que ça se louait tant, oui, enfin, n'importe quelle personne, euh, investisseur, euh, fait cette démarche-là, c'est-à-dire qu'il fait sa projection, il va même aller sur RDNA, va faire sa petite étude de marché pour savoir ce que ça peut faire en Airbnb. Donc, euh, survaloriser l'activité alors que l'investisseur peut lui-même le faire. Ça reste un petit peu, euh, à mon sens, un peu euh, aventurier et, euh, et ça risque de pas tenir bien longtemps. Par contre, comme je te le redis, si tu vends en plus des choses supplémentaires, donc euh, les accès aux plateformes, donc euh, tes différents comptes, peut-être ton site web ou des contrats ou des partenariats qui ont été mis en place, ça oui, ça se valorise bien évidemment et c'est ça qui va réellement faire ce qu'on appelle finalement le fonds de commerce. D'accord Voilà un petit peu ce que je veux dire dans cette vidéo. N'hésite pas à la commenter. À dire toi, si tu as déjà été confronté par rapport à ça, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu as vendu, combien tu l'as vendu en plus ou pas, finalement. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce que je viens de t'expliquer euh, là Si la vidéo t'a plu, je crois que c'est le bon moment pour lâcher le gros pouce bleu. Euh, et puis, n'hésite pas aussi à la partager cette vidéo. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Excellente journée à toi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.